bonjour aujourd'hui on va regarder comment calculer le maximum de, de deux nombres avec une fonction alors pour faire ça on va on va pas utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle max hein. l'idée c'est euh, nous de créer notre fonction hein. donc c'est ça le, voilà comment on fait pour créer une fonction alors on va commencer donc par trouver un mot pour un nom pour cette fonction donc euh, on va l'appeler euh, max2 voilà pas max comme ça il n'y a pas de confusion hein. Euh, après il va falloir qu'on regarde bien qu'est-ce qu'on fournit à notre fonction donc qu'est-ce qu'on a en entrée et quel est le, le résultat et puis euh, se poser la question aussi de comment on fait pour vérifier que ça fonctionne bien notre résultat alors donc l'idée c'est euh, calculer le maximum de deux nombres donc il va falloir fournir ces nombres donc en paramètres, hein, un nombre de nombres on va fournir ces nombres à une fonction donc, qui s'appelle max2 qui va faire euh, le travail, le job, hein, et elle, elle, va nous fournir un résultat, donc une sortie, donc le plus grand euh, des deux nombres. Alors, pour éclaircir, on va regarder deux exemples. Hein. On va la faire fonctionner euh, une première fois, par exemple, en lui donnant 15 et 5, et elle devra nous fournir donc le nombre 15, parce que 15 est plus grand que, que 5. Et un deuxième exemple, en disant par exemple 14 et 17, et là, cette fois-ci, ce ne sera pas le premier paramètre qui est le plus grand, mais le second. Donc, il faudra euh, fournir comme valeur euh, 17. Donc, euh, une fois qu'on a, on a bien compris euh, ce qu'on cherche euh, à faire, on va passer au codage euh, de la fonction. Alors, hop, j'utilise Tony Python. Donc, on va créer notre fonction, la définir. Donc, on va l'appeler max2, on a dit. Après, il va falloir qu'on mette euh, donc en, en paramètre les, les données qui sont fournies. On a dit que c'était deux nombres. Donc je vais les appeler euh, par exemple A et B. Le deux points. Alors, euh, il va falloir qu'on qu trouve quel est le, le plus grand euh, des deux. Alors, pour savoir quel est le plus grand des deux, il va falloir qu'on qu compare nos nombres. Hein. Donc on va dire si A il est supérieur à B, bah, le plus grand ça va être qui ça va être A. Donc on va faire un return A, donc le résultat de notre fonction, ce sera A. Alors, sinon, donc on va mettre un else, bah, si c'est pas A le plus grand, bah, ça veut dire que c'est donc B euh, qui est le plus grand. Donc on va faire return B. OK. Alors, si on essaye d'exécuter ça, donc euh, on va regarder ce que ça nous donne, donc on va nommer notre fichier, Ma maximum. Hop, on l'exécute. Alors, alors, il est faute de syntaxe. Voilà. j'ai fait une erreur. Donc ici, voilà, j'ai oublié le deux points. Donc, je réexécute une fois. Donc, je vais, hop, voilà. Je vais faire un contrôle L. Voilà. Je réexécute. Mon programme fonctionne. Il se passe rien. Alors, il se passe rien parce que Là, actuellement, j'ai une définition de fonction et il va falloir que j'appelle cette fonction, que je l'utilise, sinon euh, rien ne va, va, va se passer. Donc on va l'utiliser avec, donc on va faire un, un print, donc on va reprendre notre exemple donc 15 et 5, donc on y va. Je vais faire un premier calcul qui va être égal au maximum de 15 et de 5. Et qu'est-ce que je vais faire Donc je vais faire un print de ce calcul. Donc normalement, je devrais avoir 15. On va regarder ça. Donc voilà, ça s'exécute bien. Le maximum, il est déposé dans 15. Euh, 15, pardon, est déposé dans la variable calcul. Après, on affiche euh, le résultat. Pour tester ça, pour vérifier le bon fonctionnement, on va regarder donc, max 2 de c'est 14 et 17 donc 14,10 14,17 voilà et là on refait un prime de calcul voilà je descends un petit peu pour qu'on voit tout le code et on y va, on exécute donc on a bien 15 qui est affiché ici et euh, ensuite 17 qui est affiché donc là, on a une fonction euh, donc, euh, qui, qui, qui donne le résultat euh, attendu. Donc on est on est content. Alors maintenant, je vais regarder. On va regarder ce que ça donne en utilisant le debugger pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe au niveau de la, la, la fonction, notamment au moment de l'appel. Comment euh, comment ça fonctionne Alors, je démarre le debugger. Donc voilà. Donc, euh, première chose, donc là c'est intéressant de regarder ici ce qui se passe. Hein, donc, actuellement, on est au tout début, il n'y a rien du tout. Euh, voilà. Une fois que ça c'est fait, il y a max2 qui est défini, c'est une fonction. Ensuite, il va y avoir euh, évaluation, euh, calcul de cette instruction, hein, exécution de cette instruction. Voilà. Donc, il faut commencer par euh, savoir ce que vaut euh, cet appel de fonction. Ici, la valeur 15, la valeur 5 et il faut calculer max2, donc il y a appel donc, de la fonction euh, max2 et alors cette fonction elle est appelée avec deux valeurs, donc le 15 qui est déposé dans A et le 5 qui est déposé dans B, Donc ce qu'on voit ici alors ici pour exécuter ça, donc on fait step into, on va regarder, il faut commencer par calculer A supérieur à B, donc remplacement de la valeur de A remplacement de la valeur de b, est-ce que 15 est supérieur à 5 ça c'est true, donc if true, on va exécuter le return a, donc on va dire que la fonction, cet appel de fonction a pour valeur 15 donc on va regarder ça voilà, ça met 15 et donc la valeur qui va être retournée c'est 15 ce 15 il va être déposé dans euh, calcul voilà 15 il est déposé dans le calcul on exécute le print, donc affichage de 15, et là on tombe sur le deuxième appel euh, de max2 donc même, euh, même chose hein. donc on y va 14 et 17 appel de la fonction, donc cette fois-ci on va déposer la le, le premier argument dans le premier paramètre donc 14 est déposé dans A et le deuxième argument, donc 17, est déposé dans le paramètre B. Donc 17 déposé dans B. Et après, on se retrouve à faire l'exécution de, de la fonction. Donc on y va. Est-ce que 14 est supérieur à B, c'est-à-dire est-ce que 14 est supérieur à 17 Ça, c'est false. Donc on ne va pas aller dans le if, on va aller dans le else. Et on va exécuter ce return B, donc on vérifie b c'est 17 donc on va retourner 17 c'est à dire que tout cet appel là euh, ici il va valoir, il va prendre la valeur 17 donc 17 est affecté à calcul, c'est cette nouvelle valeur et là donc on va faire l'affichage de cette valeur donc on y va voilà, affichage de 17 et donc non, c'est la valeur de print donc on a affiché 15 et 17, donc tout fonctionne bien on est super content on a réussi à définir notre fonction max2 ici, et à l'appeler on l'utilise euh, deux fois alors arrivé à ce stade ce qui pourrait être intéressant c'est euh, voilà, de se lancer un, un petit challenge et euh, ce serait de calculer, euh, là on va faire fort le maximum de 4 nombres voilà donc ça c'est une fonction qui peut être intéressante d'écrire, après c'est après avoir vu euh, comment faire pour le maximum de deux nombres. Alors, pour faire ça, euh, l'idée, c'est de s'organiser, hein, parce que si on y va, euh, comment dire, euh, comme ça, euh, directement, euh, ça peut poser des problèmes, hein, surtout si on découvre les fonctions. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver des exemples de fonctionnement attendu, c'est-à-dire avec quatre nombres voilà trouver des exemples comme ça à dire qu'est ce qui se passe quand on donne quatre nombres un premier exemple après on va changer l'ordre des arguments hein. le, le, le plus grand il sera peut-être en deuxième position ou en troisième etc on va nommer notre fonction hein. donc après on va bien bien trop clair sur combien j'ai de paramètres en entrée donc euh, voilà Ma, ma fonction va recevoir combien d'informations le résultat attendu bah, avec les exemples ça devrait être clair et après qu'est-ce qu'il faut faire bah, il faut coder soi-même, il faut écrire, il faut faire fonctionner le programme, il faut tester on verra que ça ne marchera pas du premier coup enfin, sauf si vous êtes vachement fort sinon c'est normal ça ne marche pas, bah, on recode, on reteste on recode, on reteste et on fait ça un certain nombre de fois et à la fin on finit par réussir et trouver une solution et donc là on est, on est super content euh, dans une prochaine vidéo, donc je vous donnerai la, la solution à ce challenge. Je vous en donnerai d'ailleurs pas qu'une, hein, je vous donnerai quatre euh, ou cinq euh, solutions différentes, donc pour vous montrer euh, voilà que un même problème voilà peut être résolu de, de bien des manières. Et euh, mais euh, voilà, donc ça c'est une autre histoire. Donc euh, bah, pour aujourd'hui, je vous laisse sur ce challenge et, et je vous remercie pour votre attention. Merci. À bientôt. Au revoir.